Tu d'esquiver ce que. C'est ça Ouais. Tu essaies d'esquiver ce que pourrait t'apporter la colère. Pour toi, la colère n'a rien à faire dans ta vie. Donc, tu essaies de travailler sur le pardon pour pouvoir esquiver la colère. Voilà. ton système de protection. Un système de sécurité qui t'empêche d'évoluer. Enfin, qui t'empêche d'évoluer. Qui te mène sur un chemin. Euh autre que celui que tu vis actuellement. La colère te permet d'être trucs La colère ne te fait pas être décalé des autres. En fait, tu as décrété, tu as un étage en toi qui a décrété que, d'une part, la colère et d'autres choses, ce sont des, euh, des notions, des énergies en toi qui vont te faire être décalé et qui a d'autres notions sur lesquelles tu vas clairement être aligné envers toi-même. Alors, c'est un rapport dogmatique par rapport à qui tu es, par rapport à ce qui t'anime, par rapport à ce qui vibre en toi. Donc, tu poses un contrôle clair, net et précis sur qu'est-ce qui est acceptable de moi, qu'est-ce qui est bon de montrer de moi aux autres, à moi-même, à ma famille, à mes amis. Et donc, tu poses un dogmatisme fort si je te parlerais en termes spirale dynamique. Et je, à partir de maintenant, en fait, je vais beaucoup parler de spirale dynamique. C'est quelque chose, c'est un outil qui est vraiment très intéressant. Tu serais dans un code bleu. Un code bleu, c'est tu anticipes les choses. Tu poses un dogme qui te permet de sauver ton âme. Et toutes les religions sont, sont basées sur ce dogme-là tout ce qui est dogmatique, sont basés sur ce code bleu en spirale dynamique. Et toi, tu poses ça dans tes relations, tu poses ça sur ce qui est acceptable ou pas de toi. Et si je vois voir dans l'étage d'en dessous, donc l'étage qui supporte et qui soutient, qui est le socle de l'étage que je viens de te décrire, euh, on est sur ton ego on est sur le code rouge en spirale dynamique, c'est-à-dire de, euh, de trouver que toi, tu existes de manière indépendante par rapport à d'autres personnes. Que tu es un individu séparé du groupe, ayant des valeurs, des désirs, des besoins, une quête qui soit totalement euh, différent. Et le, la particularité du Code rouge, c'est qu'il y a une énergie de domination, donc pour toi, il y a une énergie de colère, qui est là pour te faire bouger les choses, qui est là pour faire... Euh, J'ai presque envie de dire pour toi, qui est là pour couper les liens, pour euh, redéfinir, ou plutôt redéfinir les liens qui ne sont plus adéquats pour toi. Alors, chez toi, il y a la croyance que la colère est quelque chose de mal. Chez toi, la croyance... Euh, il y a la croyance que la colère est quelque chose qui va te détruire. Et ça, c'est encore une, euh, un tour de passe-passe de ton esprit pour verrouiller l'accès à ta libération, pour verrouiller l'accès à ce qu'il y a après. Le J'exprime ma colère et ma colère me sert à poser mes limites, ma colère me sert à poser des actions. Si j'élargis le propos, tout ce qui te traverse maintenant peut te servir à construire quelque chose. L'amour peut détruire comme l'amour peut construire. La colère peut détruire comme, comme la colère peut construire. Tout ce qui te traverse, toutes les énergies, tous les états d'être, tous les états d'âme qui vibrent en toi à l'instant T, es, à l'instant présent... Sont là pour que tu t'en serves. Toi, tu poses la victime. Ah, c'est ça. Tu as le code bleu qui crée des règles qui est le, euh, le bourreau, et tu as le code rouge qui se place en victime de ça. Et voilà le, le point névralgique chez toi. Voilà ce qui est réellement central quoi euh, Je te dis très clairement, le pardon, ça pue la merde. Le pardon pue la merde. Le pardon se place sur une notion de... Alors, je te parle le pardon comme ta structure me renvoie. C'est une notion de... J'essaye de faire fi et de minimiser l'impact qu'a eu les choses sur moi dans ma vie pour avancer. Parce qu'en fait, tu sais pas utiliser ta colère, tu ne sais pas utiliser ce qui t'anime, tu ne sais pas utiliser... Tu es, es un peu en mode, mais en fait, comment je peux utiliser ça et comment d'une colère peut naître quelque chose de bon pour moi, quelque chose de juste pour moi. Donc ça vient aussi te questionner sur est-ce que la colère a sa place dans le groupe Parce que si j'accepte si de de, de mettre en place ma colère, de l'incarner et d'en faire quelque chose, est-ce que les autres vont accepter cette colère Voilà ce que ça vient te renvoyer. L'essentiel, c'est pas est-ce que j'ai ou pas de la colère L'essentiel, c'est comment tu l'utilises C'est comme de la pâte à modeler, c'est comme un marteau, c'est comme un couteau, c'est comme Internet. C'est pas l'outil qui compte, c'est la façon dont on s'en sert. Et c'est la manière dont tu te sers de ta colère qui détermine à quoi elle va te servir. Tu es une putain de créatrice. Tu es un putain de créateur. C'est à toi de voir comment tu utilises le matériau que tu es. Là, je fais référence à la permaculture. Ton, ton être, ta vie est un écosystème. La colère fait partie de ton, de ton écosystème. Le travail fait partie de ton écosystème. La, le fa la famille euh, fait, en fait partie. Ton corps en fait partie. La matière en fait partie. Les situations en fait partie. La guerre en fait partie. Tout fait partie de ton écosystème. Tout ce que tu expérimentes fait partie de ton écosystème. À partir de là, principe de permaculture, c'est comment tu designes tout ça, comment tu agences tout ça. Et ça revient à une notion spirituelle ou pas, on s'en fout. Tu n'es pas complet. Tu n'es pas complète sans ta colère. Tu n'es pas complète sans ta haine. Tu n'es pas complète sans ta vanité. Tu n'es pas complète sans ta joie. Tu n'es pas complète sans ta sincérité. Tu n'es pas complète sans tout ça. Sans tout ce qui te compose en tant qu'être humain. Sans tout ce qui te compose. Tu n'es pas complexe. Hein. Tout ce qui compose ta, ta manière unique d'être toi, ton humanité, ton authenticité personnelle, ta vérité personnelle. Et c'est l'intégration de chacune de ces facettes qu'on appelle ego. Chaque fois que tu intègres une facette de plus, tu redeviens l'unité. C'est tout. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas à se demander comment pardonner. Mais ceci dit, tu ne peux pas être complète sans ton pardon. Tout ça, tout ce que tu es, tout ce qui vibre en toi, est un matériau. Est-ce que tu l'utilises Comment tu l'agences Est-ce que... Euh... Est-ce que tu laisses de côté un un élément de ton écosystème qui du coup devient un déchet. Et principe de permaculture, ne pas produire de déchets. Créer un système où tout te sert. Voilà le principe de permaculture, de permaculture que tu devrais avant tout utiliser pour toi. Dans ton écosystème personnel. Tout ce qui vibre en toi doit te servir à quelque chose. Pas forcément socialement parlant pas forcément pour créer quelque chose de concret, mais simplement doit te servir à quelque chose. doit te servir à initier une action. Une action, ça peut être au niveau de l'esprit, ça peut être au niveau du verbe, ça peut être au niveau de la matière et du corps. Et ça, c'est à toi de le définir. Voilà.